tout d'abord quelques messages personnels. De Belge vous parle. Le blocus de Mani a commencé. Je répète, le blocus de Mani a commencé. Nous sommes en quarantaine, jusqu'au 14 avril. Soyons courageux. Bon, plus sérieusement, la situation, vous l'avez constaté, a un petit peu évolué en Belgique et aux Philippines depuis une semaine. Lorsque je vous évoquais la situation ici, il y a huit jours, j'étais relativement, disons, pas optimiste, mais en tout cas peu inquiet parce qu'il n'y avait qu'une dizaine de cas ici. Or, en une semaine, le nombre de cas est passé de 10 à plus de 140. Alors, on est encore loin des chiffres belges et italiens, forcément. Bon, la situation ici est en train d'évoluer depuis quelques jours. Jeudi, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré l'état d'urgence sanitaire ici à Manille et aux Philippines. Alors qu'est-ce que ça engendre bah, Tout simplement la fermeture des écoles, elles sont fermées déjà depuis lundi dernier, la fermeture de tous les centres commerciaux hormis les magasins d'alimentation, fermeture également des restaurants, des bars, suppression de tous les vols domestiques ici aux Philippines. Donc vous ne pouvez plus rallier la capitale Mani, tout est bloqué. Interdiction également d'entrer ou de sauter de la ville. Donc nous, Noël et moi, nous sommes bloqués ici pendant au moins 4 semaines. Alors là, ça fait un peu polémique pour le moment, mais il y a une exception pour les travailleurs qui viennent travailler à Mani. Eux, ils ont le droit de passer avec bah, une preuve qu'ils travaillent dans la ville. Ce qui fait que ce matin, il y avait des bouchons monstres à l'entrée de la ville. Et je ne pense pas perso que ce soit la solution euh, que des gens de l'extérieur viennent ici, soient peut-être contaminés et repartent de l'extérieur de la ville pour contaminer d'autres personnes. Toutes ces mesures sont entrées en vigueur euh, dimanche, c'est-à-dire hier, le 15 mars. Alors comme je vous disais, la situation ici a, a beaucoup évolué puisqu'on était à 10 cas il y a une semaine, et là nous en sommes à, à plus de 140 aujourd'hui, lundi euh, 16 mars. On verra comment la situation va évoluer dans les 8-10 prochains jours. Alors je pense que le gouvernement philippin a plusieurs craintes, forcément, de surchargé des hôpitaux. Euh, on est quand même ici dans un pays en voie de développement, donc avec une, une offre hospitalière qui n'est pas du tout celle des pays occidentaux, euh, avec une densité de population à Manille qui est très forte, je vous l'ai dit, c'est une des plus fortes euh, densités de population du monde, euh, en milieu urbain, et également euh, la peur que euh, bah, ce système de santé ne soit euh, surchargé et bloqué. Pour l'info, ouais. on parle d'une centaine de milliers de lits d'hôpitaux ici à Manille une population sur la métropole de 13 millions d'habitants. Donc on va voir comment ils gèrent ça d'ici quelques jours, mais c'est vrai que euh, cette densité forte euh, conjuguée à, à la propagation rapide de ce virus euh, peut faire craindre le pire ici. Alors, je vous rassure, nous sommes bien à l'abri ici dans notre résidence, on ne va pas se plaindre, hein. même si euh, la piscine est fermée, on ne sait pas faire grand chose, hormis rester dans la chambre ou alors euh, être dans le lobby euh, en bas. Hein. J'y suis d'ailleurs en ce moment, il n'y a pas grand monde d'ailleurs, c'est très très calme. Et il ne fait pas non plus très très beau d'ailleurs, il fait tout gris. Mais bon voilà, ça aide un petit peu, il fait frais d'ailleurs. Mais c'est vrai que rester calfeutré ici pendant un mois, ça va être quand même assez long. Enfin bon, voilà, on va, on va respecter les consignes et on va essayer d'éviter de, de, les contacts avec d'autres personnes. D'ailleurs, hier, ils ont annoncé qu'il y avait des cas. Vous voyez, dans les, trois, les quatre immeubles en face, euh, il y a apparemment trois cas hier qui ont été décelés. Le virus n'est pas très très loin de, de nous ici. la gueule alors que d'habitude aux Philippines tout le monde rit rigole et tout ça ici c'est en fait c'est ça le plus triste en fait je sais pas il y a une ambiance un peu, un peu bizarre On n'a pas acheté beaucoup de, de PQ C'est même pas du PQ, c'est juste du papier toilette C'est Kleenex ouais. Mais les gens sont très calmes ici Ça, euh, ça change de la Belgique euh, des scènes d'émeutes que nous avons vues Et On essaie un peu d'étendre l'atmosphère parce que c'est lourd hein. Franchement, ouais. c'est très lourd Vas-y nous L'avantage des longues fils c'est qu'on a le temps d'analyser les rayonnages aux Philippines. Donc là, vous avez tout le rayon cacahuètes. Donc c'est quand même un rayon entier cacahuètes. Et juste en face, les coca, soda. Euh, on pense naturellement à vous tous qui êtes en Belgique et qui vivez, vous aussi, des moments un peu particuliers et difficiles, je sais pour certains. Euh, on pense à vous, on pense au personnel médical, forcément, qui est en première ligne ici aux Philippines et en Belgique. S'il vous plaît, restez chez vous, regardez YouTube, regardez nos vlogs, regardez les anciennes vidéos qu'on a réalisées. On va essayer d'en faire d'autres. Je ne sais pas sur quoi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai des idées, on va trouver des sujets. Et la semaine prochaine, je vais quand même préparer la deuxième partie du vlog Histoire des Philippines, parce que là je vais avoir le temps de m'y consacrer pendant le lockdown ici à Manille. On va quand même pas parler que du coronavirus, Alors on va quand même essayer un petit peu de vous divertir et de vous changer un petit peu les idées. Et cette semaine, on a quelques petites séquences vidéo à vous proposer. On a d'abord testé avec Noël, euh, juste avant le, le lockdown ici et la fin de des restos. On a pu tester un restaurant un peu particulier. Vous allez voir, c'est le restaurant étoilé le moins cher du monde. Quand je dis étoilé, c'est-à-dire qu'il était euh, reconnu, étoilé par le guide Michelin il y a quelques années. On va tester un restaurant un petit peu particulier. On est à Makati, en face du Shangri-La. Et ce restaurant, apparemment, bon, c'est une pub qu'on a vue en rue. Apparemment, c'est le restaurant Michelin le moins cher du monde. En tout cas, qui a été primé par le guide de Michelin et qui est le moins cher du monde. Donc, je suis un peu curieux, Noël aussi. On va voir. Ouais. Parce que ça m'a l'air un peu bizarre et les prix sont vraiment pas chers, d'aller voir. Donc, euh, surprise, bonne surprise ou mauvaise surprise, euh, je sais pas. Noël, tu, tu penses que ça va aller ou pas Moi, je sais pas, je, je le sens pas en fait. On verra bien. Allez, let's go Noël, qu'est-ce que tu. Voilà le, le resto, hein. The world's cheapest meal to be heard, one Michelin star. Déjà le fait qu'ils mettent comme ça en avant, il euh, y a quand même un article, vous voyez, de, dans le mirror. Je sais pas, je suis un peu curieux, je ne sais pas ce que c'est, on va voir. On va tester, let's go. Hop, on s'installe Il quand même plein d'articles sur lui, je ne sais pas. Ah. Ouais. Voilà la carte. Hein. Alors, c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pas très cher parce que les plats, c'est entre, on va dire, 150 et 200, 200 300 pesos. Et c'est de la cuisine, j'imagine, plutôt chinoise. Donc, hein. Alors, la spécialité ici, c'est le soy sauce chicken. Donc, c'est ce qui les a rendus apparemment. Euh, c'est du cas qui a été récompensé par le, le Michelin. Donc, euh, ça, on va tester. Et Noël a envie de tester euh, du porc. Ah non. Oui. Pour euh, rôti, C'est des soja. Moi mm -hmm. bah, j'ai envie de tester quand même leur fade. je ça a l'air bon. bon. Bœuf. On peut prendre une femme bœuf. Hein. Bah trois plats c'est bien non Ok bah on va faire ça comme ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu différents types de plats. Donc, on commande au comptoir et puis on attend qu'on nous serve. Je viens de voir ce que les gens ont pris derrière. Ça a l'air quand même pas mal. Mais j'attends de voir, mais ça a l'air pas mauvais. Noël pour voir, je sais pas, on a pris euh, un jus avec du calamansi et ça, je ne sais pas ce que c'est. a des milti, c'est ça Milti Il a des Hong Kong style. Ok, Hong Kong style. C'est bon, ça. Prêt. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà les quatre plats. Donc ça, c'est le porc euh, rôti. Ça, c'est, euh, je ne sais plus. Je crois que c'est le. bœuf. Ça, ça c'est du bœuf. Bœuf avec les, des nouilles. Ça, c'est le, c'est le plat qui les a rendus apparemment célèbres. C'est le soy chicken avec. Euh, avec des cacahuètes et du riz et là c'est une salade de soja c'est vrai que ça a l'air bon hein ça a l'air bon non, qu'est-ce que penses bon ben, bon appétit hein? C'est pas du bon, c'est bon, épissé, hein épissé, fameux hein. poulet trimé euh, dans le Michelin. Mmh. Très bon, mmh. très bon ça. Le rapport qualité-prix est pas mal parce que c'est pas ce pas trop cher et c'est rentable fait, <coughs> quand même. C'est pas, pas, des petites ça va. 700, ouais. euh... 750. Mmh. <coughs> des raviolis en plus bon ben voilà on a tout mangé ça va le rapport qualité prix est bon c'est à mon avis le, le monsieur a été récompensé pour euh, le, le poulet Chang Hong Meng qui avait le, le premier restaurant à Singapour et en fait c'est une, une chaîne en fait créée par lui quoi et à mon avis il y en a dans plusieurs pays euh, asiatiques alors bon bilan noël qu'est ce que tu en as pensé c'est bon c'est bon mais euh, c'est pas non plus euh, spécial je sais pas ouais, bah non c'est franchement le rapport qualité prix n'est pas mauvais maintenant c'est une chaîne donc euh, ça, un peu, ça va un peu fast food mais fast-food de euh, bonne qualité quoi donc euh, pour mm -hmm. moi c'est vraiment un, un bon plan mais vous n'attendez pas à manger du gastronomique Michelin, hein. c'est juste, euh, c'est un très bon goût, mais c'est pas euh, hyper euh, non plus euh, gastronomique. Mais voilà, c'est tout à fait recommandable, et, Voilà, et on, on vous le conseille si vous passez par ici. Alors on a pu aussi visiter il y a deux semaines, euh, le week-end, deux marchés ici à Makati sur des marchés à la fois de nourriture, de vêtements, de déco, euh, de boissons, enfin on trouve un peu tout ce qu'on veut. On y est allé avec une amie de Noël qui s'appelle Shimbi, on va vous la présenter dans la vidéo. Elle habite ici depuis quatre ans, c'est une euh, belgo-philippine. Euh, elle a habité Bruxelles pendant des années et on va un petit peu l'interroger dans un prochain vlog sur ce qu'on pourrait appeler des chocs culturels. Et je reviens voir son avis sur euh, sur certaines choses qui m'interpellent ici dans, dans le pays. On a un invité spécial aujourd'hui. Salut, salut Allez Allez On a des omelettes. Ah, ok. voilà oh le festin du dimanche. Ça, c'est oui, des légumes, euh, fruits, c'est ça Oui. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Oh là. Tu dois dire. des euh, lattes même changer, le On, on boit du très bon euh, ginger ale. Et voilà, pour terminer ce vlog, on vous propose également des images du Festival d'art de Mani. festival qui a huit ans et qui... Euh, accueille chaque année des dizaines d'artistes. Il y avait 61 artistes présents sur plusieurs étages. C'est assez original, mais le festival a lieu dans un parking souterrain, sur plusieurs étages. Et les artistes avaient chacun un stand pour présenter leurs œuvres. Il était possible naturellement d'acheter les œuvres. Alors il y a de tout, hein. il y a de la, de la sculpture, de la peinture, du graffiti, du street art, enfin voilà, plein de choses. Et on a pu un petit peu filmer tout ça à nouveau avec Chimbi et Noël. Euh, c'est vraiment un endroit assez sympa et une belle découverte ici à, à Manille. Et c'est déjà la fin de notre septième vlog ici à Manille, j'espère qu'il vous a plu dans des circonstances un petit peu particulières ici euh, aux Philippines et en Belgique. La semaine prochaine, je vais essayer de vous préparer la deuxième partie de notre vlog Histoire des Philippines, je vais avoir le temps maintenant je pense. Et je vous souhaite quand même une excellente semaine dans ce contexte un petit peu particulier et je répète, occupez-vous. Euh, profiter de ces moments un petit peu particuliers pour euh, bah, réfléchir, se centrer sur soi et faire des choses dont on a envie. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao, ciao